Oui, c'est qui? Qu'est-ce que tu veux? Je te veux. Pardon. Sors d'ici si vite. Je ne sors pas. Oh. C'est maman Jeanne qui a dit que je vienne dormir avec toi. Hey. Je t'ai demandé de sortir. Ouais, papa, pourquoi tu es dû avec moi comme ça là? Je t'ai fait quoi, non? Ma mère te dérange pour rien. Hein? Je ne veux pas de toi. C'est difficile à comprendre. Mais moi, je te veux. Je t'aime même. On fait comment? Tu me connais ou pour m'aimer? Maman Jeanne m'avait montré tes photos au village. Mon cœur est sorti tout. Tu étais beau jusqu'à. Et quand je t'ai vu en vrai. Mon âme a commencé à se balader dans mon corps comme ça là. Dis-moi, au village là-bas, tu n'as pas vu de gars avec qui tu peux sortir? J'avais un show avant. Mais il est parti fréquenter chez les Blancs. Et tu faisais quoi au village J'ai partout au champ avec ma mère. Et j'ai deux champs à moi-même. J'ai cultivé. Je vais aller récolter. Je vais venir préparer pour que tu manges. Dis-moi, tu as quel niveau scolaire euh, J'ai arrêté les classes au cours et mentais. Donc, tu n'as même pas le CEP J'ai fait comment pour avoir Je n'ai pas moi, hein? Tu pars où? Je viens te serrer contre moi comme ça là, pour que tu entendes comment mon cœur bat à chaque fois que je te vois que tout toum.